Bonjour, euh, chers élèves. Euh, je suis vraiment ravi de vous rencontrer ici sur notre chaîne. Bienvenue, bienvenue. Alors, euh, voici donc l'exercice écrit que vous attendez tous. Je commence par, la, euh, par le premier exercice. Il nous demande de souligner le sujet du verbe et remplace-le par un pronom convenable, soit il, soit elle. Il pour le masculin, elle pour le féminin. Je vous donne un exemple ici. La mère est calme aujourd'hui, alors je souligne le sujet comme ça. Euh, le sujet est toujours euh, occupe la première place. Et je me demande, la mère, est-ce que c'est un singulier Ou pluriel bien sûr, singulier. Est-ce que c'est féminin ou masculin Bien sûr, c'est féminin, puisqu'il y a là. Alors, je remplace par quoi Par elle. Et je continue la phrase, et il est calme aujourd'hui. Il est calme aujourd'hui. Alors vous faites la même chose ici. Alors ici vous faites la même chose. Sous-cultivateur. Ce cultivateur s'occupe de la terre. Où est, euh, où, est le go, où est le sujet du verbe Et comment euh, tu peux le remplacer Par euh, il ou elle Deuxième exercice, euh, partie du conjugaison. Je conjugue au présent le verbe entre parenthèses. Voici enfin, être, et avoir et aller et faire. Alors, euh, je choisis par exemple euh, la voiture et sur l'autoroute. On dit « et Pourquoi « et Parce que la voiture, c'est un singulier. C'est un nom singulier. Au et en féminin. Et au féminin. On dit « la voiture est sur l'autoroute. Elle, elle est sur l'autoroute. » C'est la même chose pour le verbe G « avoir » avec « apostrophe. la même chose pour « nous ». Je vous laisse réfléchir. « fr » avec « il », c'est troisième personne du singulier. Qu'est-ce que vous allez faire Tout simplement, vous allez conjuguer les verbes entre parenthèses au présent. Euh, troisième, troisième exercice, je place les mots dans le tableau. Euh, je vois ici, j'entends « s » et j'entends « Je vois la lettre « s ». J'entends « s » et j'entends « Je vous donne un exemple. Par exemple, ici, noisette. Alors, je dois mettre ici, dans ce Noisette. Par exemple, ici, c'est celui. Et la même chose pour les autres. C'est la même chose pour les autres. Alors, où je peux remplacer les autres mots J'entends C ou j'entends Z. entour ce qui est juste. C'est la partie du vocabulaire. Retard. C'est avant ou après poubelle. Alors je vois ici R. D'accord. Et je vois ici P. Je me demande qui est donc avant ou après. Alors la lettre P vient avant la lettre R. C'est-à-dire, retard, après, poubelle. D'accord Alors, on dit après. Cartable. Carte. Alors là, c'est un peu difficile. est-ce qu'il y a ici, car. Car. Mais il y a ici, T et A. Voilà. Alors, il y a ici, et A. Il y a ici, E. Alors, A et ici, E, d'accord Alors, ici, carte, carte, c'est la même chose. Carte, carte, mais il y a ici A et Alors, cartable vient avant, vient avant carte. N'oubliez pas cela, s'il vous plaît. Hein. Alors, euh, je viens de vous expliquer clairement les questions du, des exercices écrits. Je le sujet du verbe et je remplace, et je le remplace par un pronom convenable, soit il ou elle. On a ici un exemple de elle, féminin, puisque la mère est féminin. Alors, je cherche ce cultivateur. Est-ce que c'est masculin ou féminin? Je peux remplacer par il ou elle. Je conjugue au présent le verbe entre parenthèses. Alors, euh, c'est aussi, je suis capable de conjuguer soit les, verbes, soit les deux verbes avoir et être, plus le premier groupe le verbe aller, faire, le verbe venir et dire. Ah, je veux les réfléchir pour les autres, hein, pas de souci. Troisième question, je classe les mots dans le tableau. Je vois la lettre S, oui, mais il y a différents sons, il y a le son C comme soleil et son Z comme noisette. Voici soleil. Et s voici noisette. C'est noisette. C'est soleil. Et vous, euh, et vous écrivez les autres mots dans le tableau. Et la partie vocabulaire, ici c'est ce qu'on appelle l'ordre alphabétique. Alors retard, vie, après poubelle, d'accord puisqu'il y a R après P je pars ici dans l'autre alphabétique la même chose ici, carte carte, c'est la même chose que cartable, c'est la même chose que carte, d'accord mais il y a ici une petite différence entre A et E alors A vient avant E, alors cartable ce mot vient avant carte voilà c'est tout pour le moment, j'espère que cette vidéo est bénéfique pour tout le monde. C'est une préparation pour le prochain contrôle des exercices écrits pour la classe de CE1, deuxième année, primaire. Voilà c'est fini pour aujourd'hui, à très bientôt.